Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne GeekTech, alors pour cette vidéo ce sera une vidéo en fait vous expliquant un peu le côté sécurité de votre adresse mail ou de vos identifiants, donc en accédant en fait à un site tout simple qui va vous permettre de faire cela, donc on va y aller, donc le site en question il s'appelle high donc euh, c'est un site euh, qui est sécurisé, euh, donc on voit bien qu'il est en HTTPS, donc aucun risque dessus. J'ai déjà vérifié et testé, et bien il n'y a aucun souci. Donc ce site en fait vous permet euh, de vérifier euh, tout simplement les données personnelles, ou euh, vos données personnelles, qui ont été euh, probablement compromis euh, par des violations de données et euh, cela en vérifiant ou en faisant une analyse tout simplement en entrant votre adresse mail ou, ou votre identifiant bien sûr vous n'aurez pas en fait à être piraté sur ce site euh, puisque vous entrez que voilà votre adresse mail et non le mot de passe donc c'est juste un, on va dire un site de vérification qui vous permet de, de vous donner l'état de votre compte tout simplement donc le site a été euh, mis en place par troy hunt donc j'ai vérifié également donc c'est un euh, développeur euh, de sécurité au niveau de microsoft hein, et un directeur régional euh, voilà de microsoft depuis 2016 jusqu'au jour d'aujourd'hui euh, voilà donc euh, c'est euh, le concepteur ou le voilà le programme euh, qui a programmé on va dire le site euh, d'où on parle aujourd'hui, tout simplement. Alors, donc le site en question, euh, c'est très très simple comme on l'a dit, il faut mettre seulement son adresse et euh, ça nous donne l'état. Donc on va faire par exemple mon adresse euh, mail que j'utilise quotidiennement. Donc on voit bien que, bonne nouvelle, il n'y a aucun problème. Donc dans ce cas-là, on touche à rien, c'est clair, c'est correct, il hein, n'y a pas de souci. Donc je vais essayer un autre. Et là, on voit bien qu'il y a eu deux infractions de données, malheureusement. Et euh, ça nous permet également de savoir où exactement euh, ça a été fait. Donc on voit bien le site sur lequel j'accède et sur lequel il y a eu une violation de données. Dans ces cas là, qu'est-ce qu'il faut faire C'est pas compliqué, il faut changer euh, le mot de passe de votre adresse mail. Mettre en fait la vérification en deux étapes afin que il ne puisse pas y avoir, on va dire, de potentiel, euh, voilà, infraction une nouvelle fois. Et également modifier euh, le mot de passe des euh, sites sur lesquels vous avez rencontré une violation. Vous pouvez même en fait les contacter en leur expliquant que voilà, j'ai eu deux, par exemple là, deux violations euh, de données euh, sur mon compte, euh, afin qu'ils puissent avoir euh, une possibilité de vérifier et de sécuriser également à leur niveau, bien sûr, la partie de votre compte. Donc, euh, c'est un site, comme vous remarquez, très très simple, ce n'est pas compliqué. Euh, ça vous permet de voir euh, tous les sites que, pour l'instant, peuvent être vérifiés, d'accord. mis à part cela, euh, si toutefois vous le souhaitez, vous pouvez en fait faire Notify Me. Ça vous permet d'entrer de, votre adresse mail. Et comme ça, s'il y a la moindre violation, automatiquement, vous êtes informé euh, sur votre mail euh, par courrier électronique tout simplement et euh, de façon de pouvoir agir euh, très rapidement afin de pouvoir euh, bloquer euh, l'accès euh, à tout, euh, toute intrusion euh, potentielle. Voilà tout, je pense que j'étais assez clair au niveau de mes explications. J'espère que ça va vous rendre la vie plus simple et que ça va vous être utile. N'hésitez surtout pas de mettre un coup de pouce bleu euh, si vous aimez ou vous n'aimez pas. <rire> voilà tout simplement, euh, ça me permet d'avoir un peu votre avis concernant cela. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les poser. Euh, au niveau de la partie commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.